C'est le moment des déclarations de députés. Le député de Clampton-Kent, Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Un des présentateurs à table ronde de pauvreté des collectivités rurales que j'ai organisées, c'était une délégation de NeighborLink, Chatham-Kent. C'est un ministère laïque qui aide ceux qui sont dans le besoin. À Chatham-Kent, NeighborLink est, est appuyé par 39 églises de la région et leur motto, c'est de relier les gens aux besoins qui, dont ils ont besoin. Et donc, on, on relie ces gens aux services qui existent, mais s'il y a une lacune de services, qui a des Ouvert. NeighborLink essaie de le remplir. Récemment, la division des services à l'enfance de la municipalité pense qu'il y aura des réductions de financement qui mèneraient à l'annulation la de certaines places pour les enfants. NeighborLink a trouvé trois églises avec des places des locaux non utilisés et l'a donné à la municipalité afin de pouvoir avoir le programme des enfants. NeighborLink s'appuie beaucoup de familles en donnant des conseils et des instructions dans euh, l'établissement des budgets aussi bien pour être parent et l'économie. Et aide beaucoup de gens qui reçoivent des prestations de, du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Et aussi, il y a un problème de transport. Et il y a 50 bénévoles qui donnent des transports pour pallier à ces besoins, à ceux qui en ont besoin, pour aller à, à la banque alimentaire, des entretiens médicaux ou d'autres entretiens nécessaires. Je veux remercier tous les paroisses qui appuient le, le grand travail de NeighborLink, lien des voisins. Déclaration de député, député de Niagara Falls. À Niagara, les, les enseignants de l'école élémentaire catholique sont en lock-out depuis lundi matin. Et je suis allé dans la circonscription hier et on m'a dit que ce n'était pas bien pour les enfants pour la... et pour les familles, ça divise nos familles. Il faut mettre l'enfant d'abord sur le ligne de piquetage. Quand j'étais là, je me suis rendu compte que les enseignants voulaient enseigner et ils aiment leurs les élèves, ils veulent qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient là. Et il faut enseigner les générations à venir qu'ils soient de retour dans les salles de classe. Selon ce que je comprends, les enseignants ont offert l'arbitrage obligatoire au conseil scolaire. Et il serait de retour demain si c'était accepté. Euh, le, la grève du Z serait terminée. Les enseignants enseigneraient dans les salles de classe et les enfants y seraient. Je ne peux pas comprendre pourquoi on n'accepte pas cette offre. Et je demande à la ministre d'aller à, à Niagara pour parler aux enseignants qui sont en lock-out et aux parents. Les parents veulent qu'on enseigne les enfants la province doit jouer un rôle immédiat pour l'arbitrage obligatoire pour terminer ce lockout et pour que ces enseignants soient de retour en salle de classe. Je demande à la ministre de venir à la région du Niagara pour les familles de toute la région. Merci. Déclaration de député, la députée. De Scarborough à Merci, Monsieur le Président. Mars est reconnu comme le mois de la nutrition où on veut aider les gens à bien manger en Ontario. En tant qu'ancienne infirmière et membre du groupe de travail des enfants, je peux reconnaître que de bons choix alimentaires ont de bons résultats. Le panel des enfants en bonne santé, on a dit il y, euh, on prend en ligne de compte euh, beaucoup d'endroits et avec de bons éléments. L'Ontario a été la première euh, province au Canada où on a mis des étiquetages sur les produits avec tous les détails pour aider les gens à bien manger, en particulier les jeunes. Euh, et donc, avec une bonne nutrition, de bons soins de santé, de bons aliments et aussi dans un bon programme scolaire, on va aider les jeunes. J'étais avec la directrice générale de la Fédération de l'Agriculture et les directeurs des écoles secondaires dans ma circonscription de scarborough pour présenter un programme 16 par 16 qui a été créé par la Fédération ontarienne de l'Agriculture pour assurer que les jeunes puissent faire six repas à l'âge de 16 ans. On célèbre le mois de la nutrition et je veux reconnaître le leadership du, des ministres Hoskins, Lily Hunter et de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario pour maintenir les Ontariens et Ontariennes à rester en bonne santé et encourager de saines habitudes chez les jeunes. Merci, déclaration de député le de député de Nipissing. Au nom de tout le groupe parlementaire, on veut souhaiter la bienvenue à, aux caisses populaires à Ontario à Queen's Park. On a eu des séances très importantes avec leurs membres. C'est facile de dire qu'il est bien parlé des forces du système des caisses populaires et des unions parce que c'est un bon endroit où mettre de l'argent. C'est les caisses populaires et credit unions qui appuient les familles à acheter des maisons et donnent aux entreprises l'argent nécessaire pour une expansion. Même si on a... Euh, une caisse populaire à côté de l'université Ryerson, mais ils ne peuvent pas donner des prêts aux étudiants. Et ils donnent des millions à des hôpitaux à North Bay, par exemple. Euh, euh, la, la Northern Credit Union a donné 100 000 mais ils peuvent pas euh, traiter des finances de l'hôpital. Il faut donner les mêmes règles pour tout le monde pour que les caisses populaires et les crédits unions puissent traiter des prêts aux étudiants et faire d'autres choses. C'est les rêves des caisses populaires et aussi de tous les gens en Ontario. Merci, déclaration de député, le député de Toronto-Danforth. Monsieur le Président, je veux traiter la question du Jour mondial de l'eau qui est euh, célébré à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et pour tout le monde qui a bu de l'eau, vous savez que c'est important. Le monde se réchauffe, la planète se réchauffe et de l'eau potable devient plus difficile. Ici en Ontario, nous avons beaucoup de lois, mais nous n'avons pas encore la protection de l'eau dont on a besoin. La nation autochtone Grasinero c'est bien ceux sur quoi cela porte parce qu'ils ont lutté pendant des décennies pour lutter contre euh, l'empoisonnement au mercure de leur système d'eau local. Dans le comté de Brent, les citoyens concernés de Brent euh, veulent protéger la source d'eau de, euh, de la ville de Paris pour, euh, parce qu'il y aura un projet d'agrégat qui va poser des problèmes. À Guelph, dans la, les Welling Water Watchers luttent contre le fait qu'on va prendre de l'eau. C'est pourquoi les néo-démocrates pensent qu'il faut avoir une stratégie sur l'eau en Ontario qui met les besoins publics pour l'eau d'abord et qui protège les ressources en eau de l'Ontario pour l'avenir. Monsieur le Président, l'eau, c'est la vie. Et à Grassy et dans le comté de Brent, à Wellington, et partout en Ontario. Et l'action du, du gouvernement doit refléter cette réalité. Merci d'autres déclarations de députés, du député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître Emma Harris qui est ici dans la tribune avec nous une étudiante de ma circonscription de Durham qui va à l'école secondaire de Bourbonneville. Emma Harris est une de 11 étudiants ontariens qui ont été nommés des, changements, euh, des agents du de changement et ambassadeurs. Tunis for Time, c'est une campagne qui élève la sensibilisation et les fonds de l'importance de la nutrition des étudiants. Emma organise euh, une session de film euh, et euh, les gens ont payé pour aider cette campagne. Dans cet événement, il y a eu 380 élèves, étudiants et on a collecté 976 dollars pour la campagne. Elle a l'été pour cette campagne et cette fondation aide les programmes de nutrition pour les élèves jusqu'à 50 millions. En 2016, le, la Fondation va fonder son programme d'agents de, de changement. Et donc, il y a beaucoup d'adolescents en Ontario qui travaillent dans les écoles à élever la discussion sur l'impact du programme de nutrition. Leurs efforts démontrent qu'il y a une bonne occasion pour avoir un mouvement mené par les étudiants pour changer la vie des jeunes générations et des étudiants comme Emma Harris peuvent euh, participer à ce grand programme. Merci, Monsieur le Président. Merci. D'autres déclarations de député, La députée d'Uran-Bruce. Merci. C'est toujours une bonne journée. Où on peut prendre la parole et partager de bonnes nouvelles sur ma circonscription, en particulier de Uran-Bruce. Au bord du lac Huron, le village de Bayfield, un village très qui a reçu une grande reconnaissance. Dans un sondage récent fait par Expedia, la ville avec un grand cœur a été reconnue comme une des trois villes qui est la plus amicale au Canada. Audio, et il y a des magasins très beaux, des bateaux et on pensait qu'on était dans un conte-fait quand on passe à Bayfield. Un visiteur a dit que Bayfield est vraiment beau, belle avec des magasins de plage, des petits magasins et vraiment un beau centre-ville. C'est vraiment un bon endroit où prendre des vacances au bord du lac. Les gens qui sont de la ville, qui vont à la ville savent qu'on est traités comme des amis. Les propriétaires euh, de, de magasins, par exemple, demandent aux visiteurs d'où ils viennent, ils parlent avec les gens. Avec l'été qui s'en vient, j'encourage tout le monde à faire un voyage à Bayfield et à voir l'hospitalité vous-même euh, des Lake Huron Lakeshores, les bords de, euh, du lac Huron. Et vous pouvez euh, voir cette belle ville, euh, ce beau village de Belfield. Quand vous venez dans la côte ouest de l'Ontario, partagez votre expérience en euh, utilisant le mot dièse euh, « Bayfield, Ontario ». Le député d'Ordois-Sud, de vendredi dernier, on a célébré le jour de la Saint-Patrick, où est le moment de penser à une partie importante de l'histoire du Canada, qui est souvent oubliée, qui parle de milliers, milliers d'immigrants de, irlandais qui sont venus en 1847 pour s'échapper de la famine de la pomme de terre en Irlande au 19e siècle. Le voyage, pendant le voyage, beaucoup de gens sont morts et on appelait les bateaux tombeaux à ces bateaux qui transportaient des gens. 38 000 immigrants sont arrivés d'Irlande à Toronto en 1847. La population de Toronto, c'était de 20 000 donc, à côté de l'aéroport des îles, on a un parc qui célèbre l'arrivée de tous ces immigrants et qui est aussi un monument au qui, aux gens qui sont venus au Canada pour, dans l'espoir de commencer une nouvelle vie. Beaucoup de ces, de ces gens ont des descendants d'Irlandais qui sont arrivés à la vallée de l'Ottawa, du côté ontarien, du côté québécois. On a beaucoup d'histoires irlandaises dans la vallée des Outaouais, de l'Ottawa, plutôt et vu certaines choses qui se passent dans le monde aujourd'hui en ce qui a trait à l'immigration. C'est important de qu'on se souvienne et qu'on rende hommage aux immigrants irlandais, les sacrifices, qu'ils ont fait quand ils sont arrivés au Canada pour façonner cette province et ce pays, ce grand pays. Merci. D'autres déclarations de députés, le député d'Oxford. Merci, je suis très content de reconnaître le jour des Nations unies de la journée mondiale de l'eau. C'est important de, se, de défendre l'eau qui est une ressource riche. Et je veux rappeler à tous les députés et aux ministres de l'Environnement qu'on a un projet dans notre circonscription qui met à risque l'eau potable à Oxford. On veut, à Beachville, on veut avoir un dépotoir à côté de la source et de la rivière Thames. Nous croyons que d'avoir ce dépotoir dans ce site, c'est un risque trop grave. Moi, j'ai eu le privilège de déposer des milliers de lettres au ministre de l'Environnement qui soulevait ces préoccupations de ma circonscription. Les maires locaux sont venus à Queen's Park avec le même message. Je veux féliciter tout le monde qui a partagé leurs préoccupations. Et des gens qui ont passé beaucoup d'heures à euh, sensibiliser les gens, à soulever des fonds, à faire des recherches, à aller à des événements et faire d'autres tâches. C'est une longue lutte pour les bénévoles. Ils sont engagés à avoir de bons résultats. Aujourd'hui, on célèbre la journée internationale de l'eau et je rappelle aux gens l'importance de protéger l'eau potable en particulier et toute l'eau. Il ne faut pas que notre eau potable soit à risque. Merci. Je remercie tous les députés.